J'ai commencé à faire de l'archéologie, c'était en 2000, donc je viens de Toulouse, et moi j'avais toujours pour passion l'Orient, parce que tous les grands phénomènes historiques, depuis moins 10 000 jusqu'à moins 500, donc, bien sûr, tout ça avant Jésus-Christ, euh, tous ces phénomènes sont apparus au Proche-Orient pour la première fois. Donc, on parle de l'agriculture, de l'élevage, de la métallurgie, euh, du mode de vie villageois, des premières villes, des premiers systèmes d'écriture et des premiers états. Et donc, moi, j'ai toujours voulu euh, Aller dans l'endroit où tous ces phénomènes qui correspondent aux termes de civilisation, où tous ces phénomènes sont apparus pour la première fois dans le monde, et ça, c'est l'Orient. Alors, après, pourquoi l'Iran plus spécifiquement euh, Donc, moi, je, je m'intéresse hein, à la Mésopotamie, à l'Iran, à l'Asie centrale, à l'esthétique de l'Indus, de manière générale, à l'âge du bronze. C'est le quatrième, troisième, début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est la période qui correspond à l'apparition des premières villes et des premiers systèmes d'écriture. Et alors pourquoi je, je suis plus particulièrement spécialisé sur l'Iran Eh bien tout ça, ça remonte à 2003. Et au cours d'une discussion qui a duré une demi-heure avec mon directeur de thèse, celui qui allait être mon directeur de thèse, qui s'appelle Serge Kluziou, moi je voulais travailler sur l'Irak, sur la Mésopotamie, et il m'a dit, euh, François, non, c'est un sujet battu, rebattu, va voir en Iran, va voir ce qui se passe. C'était l'année où la situation de Girov venait d'être découverte. Donc voilà comment je suis allé en Iran, par le choix d'un autre.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 Là, on est en 2022. Je réfléchis à mon parcours depuis une vingtaine d'années. et eh bien, je vois qu'il euh, y a deux euh, grands éléments qui ont fait que j'ai pu parvenir au déchiffrement. Il y a la persévérance. Voilà, je n'ai pas lâché l'affaire. Et puis, il y a aussi eu toute une série de rencontres qui ont été très importantes dans ma vie, point de vue amical, un point de vue professionnel, scientifique. Et c'est là, je suis, par mon expérience professionnelle, je pense que tout le monde peut en faire l'expérience, chacun dans sa, dans sa vie de tous les jours, il y a à un moment donné une rencontre qui va nous faire partir dans une direction euh, complètement différente. Moi, en ce qui me concerne, ça a été cette série de rencontres Serge Closio, ce directeur de thèse à Paris 1 qui m'a orienté vers l'Iran. Jean Perrault, c'est lui qui m'a permis d'aller euh, en Iran. Youssef Majizadeh, c'est lui qui m'a accueilli à Giroft, Giroft exactement au moment où ces tablettes étaient découvertes. Si j'étais arrivé un an avant, si j'étais arrivé un an après, peut-être je n'aurais pas eu l'idée de travailler dessus. Il y a eu, en 2011, la, la rencontre avec un conservateur du British Museum qui m'a mis en contact avec la famille iranienne qui a cette collection de vases à Londres. Et puis, je pense, la rencontre la plus importante, c'est un collègue italien, donc je veux l'évoquer devant vous, parce qu'il s'appelle Massimo Vidale, qui a été là depuis le départ, que j'ai rencontré en 2006 à Girov, qui m'a soutenu depuis le départ et qui est convaincu de la justesse de mes travaux de, de depuis le départ. Et sans Massimo, je pense que… parce que quand même, quand je suis en train de dire que de 2006 à 2017, ça a été une traversée du désert, ça a été une traversée du désert si j'avais été tout seul à le traverser ce désert, je pense que j'aurais repoussé chemin et je serais allé voir ailleurs. Et notamment, Massimo a été là depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, c'est par ces rencontres, là que je viens de dire, la persévérance, euh, c'est ça qui fait que je suis arrivé euh, là où j'en suis. Et je ne suis pas plus malin, pas plus intelligent que d'autres. Je ne suis pas plus malin que les chercheurs des années 60-70. J'ai eu la chance d'arriver au bon moment, il y avait cette collection-là, et puis surtout, euh, et, et là j'aimerais que j'accorde une grande importance à la valeur du travail, Je, pour moi le génie ça n'existe pas, c'est le travail et la persévérance. Et par ces deux euh, qualités, on peut arriver à beaucoup de choses.